Alors nous sommes sur le centre de Mad aujourd'hui, j'aimerais savoir euh, que représente pour vous euh, la Foire de Paris Alors la Foire de Paris, euh, bah, pour moi c'est quand même euh, beaucoup de visibilité, c'est euh, une belle structure, un bon encadrement, donc ça permet de, voilà, de, de revoir les clientes qui sont déjà fidèles mais qui sont encore plus fidèles parce qu'elles sont contentes de nous retrouver euh, bah, dans un cadre assez idyllique, des présentations, une ambiance, donc c'est vrai que c'est quand même bien de se faire aider et accompagner euh, par euh, la chambre des métiers. Eh ben moi j'ai beaucoup communiqué avant de venir, donc j'ai beaucoup de gens qui viennent. Des fois ils me disent on est venu juste pour vous. J'ai beaucoup de gens qui sont fascinés aussi par le produit en me disant « mais comment vous avez eu l'idée de faire ça ?». J'ai beaucoup de gens qui viennent et qui veulent m'aider à développer. Il y a beaucoup de gens qui me disent « mais euh, on veut vraiment le trouver à Paris ». Donc du coup je suis assez contente jusqu'à présent. Après on voit que sur la destination Guadeloupe, tout est fait quand même pour qu'on puisse travailler dans les meilleures conditions. Donc du coup pour ça aussi c'est génial. La Foire de Paris permet à la région Guadeloupe d'avoir une certaine visibilité, notamment pour tous les exposants qui sont présents, faire connaître les produits, faire connaître toute l'agriculture, nos artisans. Ça donne aussi de la visibilité pour la destination Guadeloupe. Dans cette coopération régionale, il y a des débouchés, il y a des choses à construire et il faut pouvoir s'investir, et il faut surtout croire et avoir confiance dans son territoire. Euh, nous sommes très contents d'être à la Foire de Paris, ça fait deux ans qu'on n'avait pas pu participer à cet événement. Les gens sont au rendez-vous, effectivement nous sommes accompagnés par la région et la Chambre des métiers. Nous, sommes, nous faisons partie des plus anciens, je pense, donc merci de nous avoir encore permis cette année de venir avec vous pour venir présenter nos produits le fret, l'emplacement, tout ça, ça ne serait pas possible si, euh, pour les nouveaux, en tout cas, ah oui. si on n'était pas aidé. C'est une euh, très belle réussite pour nous aujourd'hui, surtout qu'il y a une très grande demande au niveau national. Et nous avons eu deux euh, exposants qui, actuellement, ont des contacts pour, pouvoir, pour avoir un vendeur sur Paris. Donc, cela prouve quand même qu'il y a une demande importante au niveau national. Et nous, c'est la publicité que nous faisons pour nos créateurs, pour nos entreprises. Créer de la croissance, créer de l'emploi, c'est permettre à ces jeunes chefs d'entreprise de pouvoir se développer.